La, tu, fais la... hey, pardon. tu connais le délégué là Le délégué qui est très méchant là tu, as... tu connais le délégué qui est là Tu connais le délégué qui est là Ah, tu là chez lui à ah. la maison C'est hum? tu as... tu fais... tu sais pas que le, le vieux soit sans pour courant ah. Tu fais ce que tu là as... Tu fais là. ce que tu es là Tu fais ce que tu là ah. Tu fais ce que tu es là voilà <coughs> je tu donc pas là là là là là 阿母身上都,阿母身上已經有glass,打過啊。拜鮑<健身> <coughs> <session> <音> Tu ne pas, je pas, je toi pas, ils ne pas, je ne sais je ne tu pas, je ne sais pas, je Toi fais quoi depuis ça, pas, pas, sais pas, là, il ne pas, pas, On est cassés. Ça Le code du vie Les choses de riz, du papier. La c'est quoi? Mais le jeune qui est venu ici tout à l'heure, qui a porté le papier rose Il est venu chercher quoi dans la maison? Elle me dit qu'elle veut se dire en glace là. Glace? Vous vous vendez de la glace ici? Non, vais pas vendu. Je l'ai vu avec le voile, le voile qui est les filles dans le quartier là, elle fut là. Eh du club et la cité glace. Vous avez vendu de la grande ici. Tu sais que nous devons ouvrir moi. Je l'ai vu tout à l'heure. Avec le voile là, le voile qui a la fille dans le quartier là. Tu hein? si pas du voile là. Tu vas où? Le voile qui a enceinté la fille de l'ancien délégué là. Oui. Celui que tu as succédé là. Mmh. Sur le trône là. Ah J'ai vu le voile. Reste <rire> tranquille, je vais réserver ça. Demain, mon souci. Espèce de soucis, demande ceci. Bande de poissons, c'est ça là va. Mabouya, nous gourmouilles, Tu veux me visiter, -tu? tu veux partir en le -tu? tu veux qu'on C'est rendez-vous, hein? Elle s'apprête à aller. Ah, Avec le voyou là. Après, oh ça vous dit je suis pas partout aussi là, si on vous il faut oublier ça. Là. <rire> mais cela n'est pas pour ça que je vais Tu vois, je suis à viser, c'est vache, t'es là-bas là. Hey! ri, qu'elle cassoulet là, Mon frère, c'est pour ça que j'ai allons Y allons y Il faut être suffisant. hein depuis j'envoie j'envoyais les gens de la maison, mais vraiment, pourquoi? Et lui, il a un gars, pas là. Hein. Lui, j'arrive pour lui bien. Hein? On va se coincer dans la maison. Mais il est pris comme ça, c'est pas elle. bien. Le jour où moi oh. je vais l'attraper là, je vais, je vais, moi, il va me sentir. Je te jure. On dirait que c'est lui qui veut me fuir. Mais voilà, il est délégué. Qu'est-ce qu'il va faire qu qu dans le quartier? En tant qu'un délégué. Et hey, ce hein, qu'on va faire là, oui. je vais te donner à tu vas lui donner à moi. Oui, c'est ça. C'est lui qui va bloquer mon carreau. Reste tranquille. Eh si tu bouges tu vas. aussi ici Yes! Ah, bonsoir, oui, bonsoir. Ça va Ça va pas, je ne sais Tu peux donner. Non. Ne me parle pas. Ici. Yes! Tu veux donner quoi à qui Non, oui, moi. Si... Oui, oh, toi, toi, tu disais quoi Non, papa, je voulais payer de la glace. Donc, tu veux payer de la... Oui, oui de la... tu voulais de la glace. Yes! Oh, C'est grâce là, ça. Ah, oui. oui, oui, Allons-y. C'est ah, crédit, je voulais payer de la Crédit. Allons-y. Mon papa est délégué. Mais si il n'a hein. pas encore mangé. Allons-y. Ah,